Au Québec, la loi encadrant le cannabis a changé. À compter du 1er janvier 2020, l'âge légal pour acheter du cannabis en posséder ou accéder à un point de vente passera à 21 ans. Bon, ben, aller. De plus, il est maintenant interdit de fumer ou de vapoter du cannabis dans tous les lieux publics. Bon. Informez-vous sur les changements apportés à la loi au québec.ca cannabis.